I'm going know. Allô. Bonjour. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh c'est une étape qui a été euh, belle c'est une étape qui a été euh, difficile pour euh, euh, tout le monde et on a constaté on a eu un beau voqueur euh, qui est cabeza de la pédale pilotine depuis ce matin il était euh, aux avant-postes depuis ce matin depuis la commune de Saint-Anne il était aux avant-postes, il est allé faire la boucle à Saint-Lys également aux avant-postes, il a beaucoup travaillé ensuite il s'est fait rattraper par le peloton, il s'est opposé. Laisser la charge à Michael Laurent ou encore à son maillot jaune ou, ou encore à Eddy Michel Kademar. Tous ont travaillé pour lui pour qu'ensuite il parte dans la montée de Jeanne d'Arc pour venir triompher ici. Une belle victoire. On s'attendait à ce qu'il sorte le nez aujourd'hui puisque hier il est resté euh, calfeutré dans le peloton. On pense également euh, que ce sera le grand monsieur de ce tour cycliste de la Martinique. Et donc euh, on, on, on verra euh, dès cet après-midi. On verra également euh, demain et les autres jours ce que vaut ce coureur, mais probablement il fera parler. Eh bien, euh, avec toutes euh, on revoit le jeu, jusqu'à la fin, jusqu'à la v Et rien à. Demain, euh, c'est une étape classique entre le port de France et la commune de Trinité. Euh, et là aussi, euh, ça va chauffer. Nous avons la montée de l'estrade. Et peut-être encore euh, une fois que les Américains du Sud euh, se rendront encore les Rwandais. On ne sait pas, on verra. Euh, quoi qu'il en soit, il y a des Martiniquais qui ont montré le bout aujourd'hui. Il y a Eddy Michel qui a il y a euh, le jeune Axel Carnier euh, de la pédale d'Or Joséphine qui a également montré le bout du nez. On sent que les choses vont bouger. Peut-être que le maillot jaune risque de gérer de peau, d'épaule dès demain. On verra, mais on pense surtout à l'étape à euh, Trinité-Macouba. Euh, mardi qui sera particulièrement difficile qui a toujours opéré des sélections des, des euh, on, on se souvient donc euh, qu'on a toutes les côtes de la Côte Caraïbe à grimper jusqu'au Monde Rouge c'est à partir du Monde Rouge que nous auront un petit répit de descente jusqu'à Basse-Pointe et Macoba. on verra, mais les choses sérieuses vont commencer demain, c'est sûr eh bien, merci voilà. Merci, pas de problème. À toi aussi.